Salut tout le monde, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un tu préfères, voilà ça fait quand même un petit bout de temps que je l'ai fait je crois euh, Ouais je l'avais fait en début d'année, là on est vers juin, on va dire pas moins de la milieu d'année Ça fait quand même un peu longtemps, voilà, alors j'espère que vous allez bien, euh, que vous avez pas trop chaud, parce que il fait chaud Alors nous allons passer au tu préfères, voilà, et là, je vais essayer de répondre au mieux que je peux, en espérant que ça vous plaise cette vidéo. Première question. Rester à la maison confinée ou reprendre la vie quotidienne normale Alors euh... Rester confinée, je m'ennuyais quand même plutôt pas mal. Après c'était pratique. Enfin c'était pas trop pratique pour les vidéos, même hein, si j'ai réussi à en faire quelques-unes quand même à la maison. Mais sinon je préfère reprendre la vie quotidienne parce que c'était plus mouvementé que rester confiné Bon au moins quand je restais confinée, je vous faisais des lives tous les soirs. C'était plutôt pas mal. Mais bon faudra un mix des deux quoi, la vie quotidienne mais pouvoir faire euh, des choses aussi, un restaurant à la maison, mon droit de dire à euh, reprendre la vie quotidienne. Deuxième question. Tu préfères être aveugle ou raciste Raciste, euh, non, parce que c'est pas très très bien. Alors je préfère être aveugle. Passons, troisième. Tu préfères être vegan ou carnivore Alors moi je vais tout vous bouffer, voilà. Hein. <rire> non non non, quand même pas, bah, je pense vegan, je pense que c'est mieux que carnivore, manger les humains et tout. Non merci. Nous passons au 4. Tu préfères être invisible sans jambes, pouvoir devenir visible ou voler Voler dans quel sens Voler, euh, voler ou voler, piquer un truc et voler euh, Parce que dans les deux sens. Ouais non mais après invisible et ne de jamais devenir visible. Après parfois être invisible ça peut être pas mal mais pas tout le temps quoi. Donc je dirais voler. Passons au 5. Tu préfères avoir toujours de la boue ou un gros caillou dans tes chaussures Bah déjà que les cailloux ça fait très très très mal aux pieds quand on a dans la chaussure. Alors enfin, je pense avoir de la boue c'est pas très très gênant à part que ça va sécher, ça sera tout collant, enfin ça sera, ça sera dur et tout ça sera bizarre mais je préfère avoir de la boue qu'un caillou parce qu'un caillou ça te démonte le pied. Alors voilà, nous passons au 6. Tu préfères mourir ou être en dictature Bah je préfère mourir que être en dictature. Saurions même parce que soit ils m'ont pareil jusque c'est plus, plus méchant en dictature que, euh, que en qu'en mourir euh, mourir simplement quoi. Alors je dirais bon le septième. Tu préfères avoir l'intelligence d'un russe Ou le beat d'un américain Alors je connais pas l'intelligence d'un russe, je sais pas que, que les russes avaient une intelligence euh, peut-être supérieure de quelqu'un d'autre ou inférieure à quelqu'un d'autre, je ne savais pas. Euh, mais sinon je préfère avoir le beat d'un américain. Mais pas trop gros non plus. Parce que déjà, le bide que j'ai actuellement, ça me suffit largement. Même moi, il est trop gros pour moi. Alors, euh, je pense que... On va rester sur le bide, mais un petit bide quand même, un petit petit. Passons au 8. Tu préfères investir dans une entreprise de mode ou investir pour l'armée euh, Je dirais... Je dirais je dirais plutôt investir pour l'armée. si je suis pas trop pour ça, mais ça peut aider. Pour les, les armes et tout, pour défendre en cas de guerre. Ça peut plutôt être plutôt pas mal que dans la mode, bah la mode c'est les fringues et tout, enfin, tu vas dans un magasin t'achètes tu vas. suite, alors que les armées fabriquées c'est long et tout, alors plus on est mieux mieux on va plus vite et plus il plus y a d'armes et plus on peut se défendre assez rapidement et assez facilement, alors euh, ouais on va dire euh, pour l'armée. Nous passons au 9 Tu préfères enseigner à l'école primaire ou au collège alors Moi je dirais, parce que quand j'étais jeune je voulais être maîtresse, eh oui moi maîtresse euh, mais c'était plus pour les primaires je pense. Parce que vu qu'ils sont sur petits, mignons, voilà, alors qu'au collège ils sont plus casse <rire> on va dire casse-pieds parce que des fois ça écoute pas bien Ou bon, même en primaire ça n'écoute pas trop. Mais je pense que la primaire c'est plus c'est plus simple. Je pense que ça doit être plus simple en primaire. Ça doit être plus cool si t'aimes les, les, les, les petits on va dire. Euh, ouais, ouais ça peut être plutôt pas mal. Je pense de CP à, à CE2, je pense que ça peut être bien ouais. Nous passons. Odyssey. Tu préfères t'appeler Jess ou Lucy Alors moi, euh, on m'appelle euh, plutôt Jess. Mais pour YouTube, je préfère qu'on m'appelle soit Jess ou soit Jessie. Mais c'est mieux Jessie pour YouTube. Alors que Jess, c'est plus dans ma vie euh, perso qu'on m'appelle Jess. Euh, parfois, ça arrive que j'entends Jessie, mais c'est très très rare. On m'appelle plutôt Jess ou, ou par mon prénom. Euh, voilà, mais à chaque fois, je dis euh, appelez-moi Jess. C'est plus simple. Mais pour YouTube, appelez-moi Jessie. Numéro 11. Tu préfères Minecraft ou FIFA Oh là là. Mais non, les deux jeux sont super simples. Alors, j'ai plus de préférence vers FIFA. Même si je fais beaucoup de live Minecraft. Minecraft Enfin de toute façon les jeux c'est toujours la même chose. FIFA c'est des matchs. Minecraft euh, tu fais ta survie, ta créatif, tu fais... Après Minecraft dans différentes choses tu parles des serveurs et tout. Ah je sais pas, je sais pas, je sais pas. On va rester dans FIFA quand même. Nous passons au 12. Tu préfères Play ou PC Alors moi je suis plus Play, avoir une manette dans la main, que PC. Parce que s'il faut se déplacer avec les lettres et tout, je, je galère. Euh, je préfère euh, avoir une manette dans les mains, ça fait que d'ailleurs c'est une console. Voilà, euh, ouais, je préfère une console, même si j'ai rarement une console ou autre, mais je préfère avoir une manette dans les mains pour jouer qu'une qu souris. Nous passons au 13. Tu préfères les chats ou les chiens Alors, alors là vous allez mettre dans les commentaires hashtag team chien ou hashtag team chat, comme ça on saura où ça vous pouvez participer aussi. Hein. Mais moi c'est plus les chats. Les tout petits chats, les petits bébés sont trop mignons, les petits bébés Après les chiens aussi, il y a des chiens aussi sont sont beaux et tout, mais j'aime bien les chats. C'est mignon. Nous passons à l'avant-dernière question, à la 14. Tu préfères Noël ou Halloween Alors je préfère Noël pour les cadeaux. Et ouais, les cadeaux, puis tu vois la famille aussi. Genre qu'Halloween, waouh, ok c'est les bonbons. C'est bon les bonbons. Mais après il faut se déguiser et tout, puis plus pour les plus pour les petits. Or que Noël c'est un peu pour tout le monde quoi, même si on a quand on est grandit c'est bon. moins Noël mais moi côté, je préfère Noël pour les cadeaux et la famille surtout. Nous passons à la dernière question. Tu préfères Minecraft, survie ou créatif Euh bah survie parce que en créatif je ne sais rien construire, je ne sais rien faire, si vous voyez chaque fois moi je fais une petite maison, de vide hein, puis je fais une piscine, puis je fais un, une genre de ferme derrière, puis voilà, hein, c'est tout. Bon, après le mode survie, moi il me faut le vol, des fois l'invisibilité dans les grottes pour pas mourir, parce que moi je suis nulle en pvp, alors dès que dès qu'il y a un zombie, un squelette ou un creeper qui m'arrive d'un coup, je suis, je suis en mode ah alors euh... Mais sinon je préfère le mode survie, voilà, tant que je garde mon stuff, tout va bien que je sois en invisibilité ou pas, tout me va tant que je garde le stuff. Tant qu'il y a la conservation d'inventaire, tout me va. <rire> Alors voilà. Et bah sur ce, bah c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je vais vous laisser mettre un max de like, like, like. Je vais vous laisser commenter cette vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.